Les fourmis rendent de précieux services aux jardiniers. Elles dévorent les larves présentes dans le sol et elles aèrent la terre grâce à leurs galeries souterraines. Et elles disséminent des graines un peu partout. Ce sont de vraies ouvrières. Les vers de terre creusent la terre pour se nourrir. Ainsi, l'air peut rentrer dans la terre ce qui aère le sol. La présence des vers de terre signifie que la terre est fertile et qu'elle est en bonne santé. L'abeille nous apporte du miel, mais elle est aussi la championne de la pollinisation. Elle butine des milliers de fleurs par jour et transporte le pollen de fleur en fleur. Cela permet la reproduction des plantes. Le papillon est un insecte pollinisateur comme l'abeille. Sorti d'un tout petit œuf de papillon, les chenilles passent leur temps à manger. Une fois adultes, elles tissent un cocon dans lequel elles vont devenir chrysalides. En une à deux semaines, la chenille se métamorphose et devient papillon. Les clopons sont des crustacés terrestres à 14 pattes. Ils vivent sous les feuilles, les écorces, dans le tas de bois mort, dans les trous du rocher. Ce sont des recycleurs indispensables au jardin, car ils sont nourrissent de bois mort et de feuilles mortes. Jesus. Mm -hmm.